Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter en C Sharp les délégués. Alors qu'est-ce que c'est les délégués Pour ceux euh, qui ont déjà fait du C, en fait c'est l'équivalent des pointeurs de fonctions. Alors évidemment euh, vous pouvez considérer les délégués comme des objets contenant une référence vers une ou plusieurs fonctions, on va dire des méthodes, euh, et dans un vocabulaire encore plus basique, euh, simplifié on va dire, mais pas forcément exact, vous pouvez carrément imaginer que c'est une variable qui contient une ou plusieurs méthodes ou fonctions. Alors il ne faut pas perdre de vue qu'un délégué s'utilise à peu près euh, comme une classe, il faut également le déclarer, lui fournir une signature et après il faut créer un objet de ce type pour s'en servir. Alors je vous propose bah, de vous montrer tout de suite euh, par un exemple, donc là on aura besoin d'Unity mais évidemment que d'un script, donc je vais appeler ce script ici C euh, démo. Euh, et je vais l'affecter euh, tout de suite à un objet de ma scène, par exemple, peu importe la lumière directionnelle. Là. On va servir ici de la console tout simplement pour euh, bah, gérer ce délégué qu'on va créer ensemble et on va voir à quoi ça sert. Alors, j'agrandis un petit peu tout ça. La première chose qu'on va faire, c'est évidemment déclarer le délégué. Donc comment ça fonctionne eh bah, On va tout simplement faire ici « Delegate », le mot-clé « Delegate »,« Void », une méthode qui renvoie rien, une fonction nulle. Euh, et on va l'appeler ici bah, « euh, MyDelegate » par exemple. Peu importe et on va lui passer en paramètre de nombre parce qu'on va s'en servir en fait pour faire euh, une soustraction donc je vous mets ici en paramètre euh, int n1, virgule, un deuxième euh, int n2 donc voilà ici pour la déclaration du délégué alors ensuite on va devoir bah, justement le déclarer donc pour ça bah, je vais déclarer ici euh, mydelegate donc une variable de type mydelegate et cette variable je vais l'appeler tout simplement euh, opération par exemple donc voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire En fait, l'idée ici, c'est de vous montrer comment utiliser un délégué pour, euh, par exemple, additionner ou soustraire ces, euh, ces, deux, ces deux chiffres. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser le start, mais on ne va pas utiliser l'update. Donc, on va créer tout de suite deux méthodes qui permettent tout simplement de faire une addition, par exemple. Et on va passer en paramètres de int n1 et n2. Alors, c'est ce que je vous disais en début de, de vidéo, c'est qu'en en fait, ils doivent avoir la même signature. Donc, on peut voir ici qu'on a mydelegateinnan 1 n 2 et on a bien ici la même chose au niveau de mes méthodes. Ces méthodes renvoient rien. Par contre, on va leur faire afficher dans la console, print, et là, évidemment, c'est une addition. Donc, on va faire N1 plus N2, tout simplement. On va créer euh, une deuxième méthode qui va être de nouveau privée. Hein, je ne l'ai pas spécifié dedans. Et on va l'appeler ici soustraction. Et évidemment, on pourrait en faire comme ça des tonnes, multiplication et tout ce que vous voulez, mais on va en faire deux ici pour les besoins euh, du tuto. Donc, euh, et évidemment, ici, je vais faire N1 N2. Donc, l'exemple est très basique, mais c'est que vous pour que vous compreniez bien. Donc, comment on va faire ben, L'intérêt ici du délégué, je vais remettre ça correctement. Voilà, on va prendre le, le même, le même forma, formatage de code. Donc, c'est que maintenant, ici, avec mon opération, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je vais utiliser. Donc, je vais dire que opération ma variable ici opération qui est myDelegate, bah, je vais dire que c'est égal par exemple à une addition. Donc je vais aller chercher ici addition tout simplement. Maintenant qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais passer ici opération, je vais lancer mon délégué, en fait, ma, enfin ma variable déléguée et je vais dire ici bah, que ça additionne par exemple 2,1 donc c'est mes paramètres n1 et n2 donc on va tout de suite aller voir ce qui va se passer c'est que en fait tout simplement ici je dis c'est une addition et dans la foulée je lance opération et je passe mes deux noms donc en fait je passe ici 2 pour le n1 et 1 ici pour le n2 est ce que ça va faire ça m'a m'afficher dans la console l'addition de ces deux nombres. donc j'enregistre ici le script et euh, alors je vais faire un petit clear voilà pour pas avoir de message et on va faire play et normalement on devrait avoir 3 qui s'affichent et c'est bien ça comme vous pouvez le voir donc maintenant, le gros intérêt, c'est que ici, si je me dis que c'est une soustraction, évidemment, vous l'aurez compris, j'aurai 2 moins 1, donc 1. Donc vous pouvez voir euh, un petit exemple très simple et rapide mais ici vous pouvez voir comment utiliser les délégués en fait tout simplement. Donc on le déclare ici avec le mot-clé delegate, void myDelegate. Ce qui est important de savoir ensuite c'est qu'on va déclarer une variable par exemple qui s'appelle ici opération qui s'appelle dele... qui est de type myDelegate. Et, euh, et ici on va le définir. Donc on va définir ici parce que euh, en fait mes méthodes ici, mes fonctions ont la même signature. Euh, elles ne renvoient rien, elles font juste une action. Mais ça va nous permettre, en fait, tout simplement, avec un délégué... Vous voyez, par exemple, ici, euh, j'ai fait une addition, une soustraction, mais je pourrais imaginer plein d'autres méthodes, des multiplications, des divisions et tout ce que vous voulez. Euh, L'idée, ici, c'est après d'utiliser ça dans du code avec Unity. Ça peut être... Varf très utile parfois, euh, et on peut encore aller plus loin. Mais je tenais ici à vous présenter tout simplement ici euh, les délégués, euh, et par la suite on va voir encore d'autres choses qui vont dépendre et qui vont utiliser ces délégués, on peut faire pas mal de choses avec tout ça. Donc c'est une notion fondamentale du C-Sharp, un petit peu avancé certes, mais ici je vous la présente de façon très simple, à vous de transposer ça euh, et de l'utiliser dans vos projets, ça peut parfois être bien utile, même si pour le moment c'est assez flou. En tout cas, maintenant vous savez euh, ce que c'est les délégués. Donc euh, si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye